Sala sommes solo, nous sommes kali I'm bangwaka, to matobina na the house, I'm going to go to the house, I'm obe babantu, Nabeli belly banga la nyoso, bango banguza, banguandi banguaka. Totele matobi na narit mamboka nanga. la dio. Kobo son original yote. Kozali obe babantu. Kobo na bisiko utete. Na ya solo. Epana na yakoma. Mongala ya solo. Abanga kalikamboche. Azalako ka bemiso ga. Ka. Atambora kanasiere. Nabe li bangala nyo Bamongo bambunza Bangwandi bangwaka Totele matobi nanarik mambo kananga Ata komondele latiyo son no origina yote tozali obe babatu. bantu Kobo sa nabisiko utite ya solo Epa biso na yakoma, Mungala ya solo Abanga kalika mbote Azala kobe misoga Ata mbola kanafiere bangala nyoso. BAMONGO BAMBUNZA BANGWANDI BANGWAKA Chotele, matobi MATOBINA NARIKAMBO KANANGA ATAKO MONDELE LATIO KOBO SON ORIGINA YOTE tozali LIO babantu. BANTU KOBO SANA BISIKO UTITE NAMONGOANDI YA SOLO E PANABISO NA YAKOMA MONGALA YA SOLO ABANGA KA LIKAMBOTE ANZA ATAMBOLA kana FIERE Nabeli banga la nyoso, Bamongo bambuza Bangwandi bangwaka, Totele matobi nanari narik kananga nanga, Atabomondele la tio, Bobo son origine ayote yote, Dosali Babantou, babantu, Bobo utite si quoi utité, solo epa na yakoma, Mongala ya solo, Abanga kambote. Azala kabé ben misoka, Atambola ka na fiere Nabeli banga nyoso. Bamongo bambunza bangwandi bangwaka totele matobi na rik atako mondele la dio yote tozali obeba bantu kobosa na bisiko utite Nga ya solo Epa na yakoma mungala ya solo abanga kali kambote azala ko ka bemiso ga adamba la nabeli bangala nyoso bamongo bambunza I'm going to go to the house, I'm going to go to the house, I'm going to babantu, to na na ya solo,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 je monique, que le les alliés, les lots, les occasions, que cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les i parce que les position rapport aujourd'hui je vais essayer de parler aux gens qui qui gesticulent les gens qui parlent de gauche à droite des gens qui profitent d'une situation pour mettre tout un peuple tout un groupe de gens je veux essayer d'être un peu très clair aujourd'hui. L'autre parlait, si vous à un point haut, essayer d'être un point très clair aujourd'hui l'autre point haut, vous point haut, point haut, un point haut, un point haut, a un point haut, un point haut, a un point haut, un point haut, Aujourd'hui, je vais essayer de vous dire, moi, c'est ma vérité, moi, à mon peut-être, et surtout qui Sabino Moutou, et vous qui Sabino peut-être en attendant. Le président Félix Antoine Chilombo, Azaïe a voté, Azaïe a soutenu la bataille de Peste. Moi, ça, j'ai soutenu le président Félix Antoine tu sais ce qu'il dit, avant, il beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de de hypocrites, de flatteurs, de, lécheurs de cul. Vous êtes partis, vous sautez directement, il y a des fans, il vous des il y a des vous il y a Félix, il y a des vous il y a des femmes, il y a des il y a vous il y a vous il y a vous il y a vous vous il parce que si vous comprenez bien ma position, j'ai une position très claire, claire nette. j'essaie de faire les choses, dans mes qu'à équilibrées le plus que possible. Pendant 15 moi, là, mois, je ne sais pas ce que je bien. Ce boyoki en bien, laissez-moi vous expliquer. Je suis villageois 100% de l'équateur, mon père est à Bouzi, ma mère est, est à C'est-à-dire que, dans la dernière des villageois, dernière de. Vous avez C'est-à-dire que, si vous avez une histoire au Congo, tant que va Belges ne coloniser le Congo, à l'époque, ma Belges, oh, le logo tout est là, tout est là, tout est là, tout est là, tout là, ya ya à travers mon président, le maréchal Mobutu, c'est Seko, ou Ouazabanga. Ça, c'est mon président. Et je n'ai pas honte de vous dire que je suis Mobutiste et non corrompu. Et quand tu as bien, et quand tu as très bien positionné, Je suis l'un des rares Congolais, si pas l'unique Congolais, qui a eu le courage et l'audace devant M. Etienne Tisséke du Amour, ma à son âme, que je respecte beaucoup, de lui dire Je suis mon bouddhiste non corrompu, aucun dialogue le peuple ne veut pas de ce dialogue. Je ne l'ai jamais insulté. Je dis ouvertement parce que c'est un père, papa c'est Je suis un mongal qui connaît la valeur yamikolo yabaa aîné. Comment est-ce que on doit respecter les aînés? Je suis un là qui connaît la valeur yam yabaluba. Il y a Congo, il y a le Swahili, il Je vous dis que je suis le fils du maréchal mobutu Je ne sais pas mon mon a il y a il y a a le il y a il y pas à corriger, le faute il y à corriger, le Bissonio, il y a nous allons inculquer à nos enfants de faire ce travail. Ne pensez pas que nous sommes des lâches. Pas du tout. Et ne pensez pas que tous les mangas là sont comme Boketu. Pas du tout. Boketu, c'est mon frère. Je suis contre Boketu dans ses insultes. Je suis contre Boketu dans certains de ses agissements émotionnels. -là. Mais je ne paye jamais. Ouvrir ma bouche et insulter Bouquet. Comme je ne paye jamais ouvrir ma bouche et insulter les gens qui sont d côté à côté de Félix et qui insultent les mangas à bout de moi. Vous insultez pas Boketou, vous insultez tout le monde. Quand je vous vois, on se content, on se parle de gauche à droite. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance du combat au dans le Congo. On ne s'est pas bâti pour que Félix devienne le président. On s'est bâti pour qu'il y ait le changement. Et pour qu'il y ait changement, nous avons eu un changement, un situation, il y a un a, na, y a, tout, maintenant, ma politicien, mais Dieu croit, à ça. Selon moi, Bissa, je me disais, c'est lui. À cause du parti politique, à cause de la situation actuelle, Mboka, les autres là ont contribué à faire en sorte que Kabila reste au pouvoir. Tous les opposants, là, les Katumbi, le Jean-Pierre Bemba, tous ces gens-là, c'était les gens qui ont travaillé avec Kabila et ce sont eux qui ont fait en sorte que Kabila reste au pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit non. Le moins mal c'est ce Félix. On doit le soutenir. Quand Félix a soutenu Fayoulou, moi je fais. Je, il y a des vidéos. Je dis comment il a choisi Fayoulou, on est tous derrière Fayoulou. Quand ça n'a pas marché, c'est rentré. Vous savez, en politique, on, il y a ce qu'on appelle les calculs politiques. Moi, je fais 20 ans à côté de ce que vous appelez le vieux Mobutiste là. Je suis sorti avec elle à l'âge de 19 ans. J'étais militaire de jeunes à l'âge de 19 ans. J'étais à côté de ce vieux-là à l'âge de 19 ans. Je J'étais les sels. Le jeune à l'époque. Il y a tous les généraux de Mobutu Le sel. C'est-à-dire que tant que tu mets un solo, moi je suis bâti dans ce pays-là. J'ai capturé des villes dans le Congo. C'est-à-dire que je ne suis pas « dans vous me de la mocha dans YouTube. » Non. Je me prépare pour aller au Congo participer à la, la transformation en moca. Quand Félix a dit que les gens des kabilistes ce sont des partenaires, je dis non, ils ne sont pas des kabilistes. Et je le dis ouvertement devant tous les monde. Je n'ai jamais marché, même. Je ne soutiens pas okay, tout dans ces bêtises. Ce sont des bêtises, insulter les gens, crier, faire des vidéos. Ils pensent que ça va ne ça va rien changer du tout. Moi aussi, je suis mécontent dans beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses. Mais quand je ne parle pas, je regarde l'intérêt. Il y a un beau cas où ils allaient Où est-ce que nous sommes en train d'aller Est-ce que les agissements que nous allons faire maintenant, que moi, Bissa, je vais faire maintenant, si je me permets de commencer à insulter les gens ou à, à faire des révélations bidons sur Facebook, ça va changer quoi au Congo? Et en français, on a dit, un tien vaut mieux que deux tu Sur carte, qu'est-ce que nous avons? La situation actuelle dans le Congo est en anglais. Félix ne nous donne pas tout ce que nous voulons. Moi, personnellement, dis ça. Félix n'est pas en train de me donner tout ce que moi je veux. Mais je n'ai pas d'autre choix à côté. Si j'avais d'autres choix, on allait faire d'autres choses. Bon, surtout qu'il n'y a pas d'autres choix. Quand tu as quelque chose qui t'appartient, tu regardes les bonnes qualités des choses que toi tu as. Comment tu vas l'utiliser? C'est pareil avec des relations avec des gens. Tu es en amitié, en relation d'amour, avec des gens. Regarde les côtés les plus positifs. Qu'est-ce que nous allons profiter? Félix étant là. Nous allons arriver dans le cas de Félix. Dans mon cas, il a drapeau. Bokechou déchire le drapeau. Il y a drapeau. à y a moi drapeau. Pour moi, je parle de moi. Je ne parle pas de Bokechou. Ce n'est pas toi, un individu. qui Les drapeaux qui a été déchiré, c'est anormal, c'est stupide. Tu ne peux pas déchirer, tu ne peux pas insulter Félix, sa femme, ses enfants, ma maman, sa soeur. Ah non, je vais vous dire Peut-être que vous vous avez oublié. En 2014-2015, je ne sais pas, je pense, je ne sais même pas, j'étais parti dans la réunion avec Boketu. Patrick Effondji était présent. Maître Dona était présent. Ils étaient en train de préparer ma finger. Le président était Je suis rentré dans la réunion. Bocque, tu m'avait appelé parce que moi et Boketu, on se parle. Boketu, c'est mon frère. Je suis arrivé dans l'ensemble des réunions. la réunion. à R.S. il pourra peut-être vous dire ça. Ils étaient en train de parler, les Chomongo, les, les, les Picus, tous ces gens qui sont dans le peuple Mokonzi là-bas. Ils étaient là-bas. Ils étaient en train de parler, avec quelqu'un tiens, tu sais qu'elle dit, quand ils ont fini, j'ai dit, vous avez fini Oui. Je leur ai démontré où ils étaient, où était tu sais qu'elle dit, et que ce qu'ils faisaient, ça, ça, ça. Et bien, donc, on jouait contre Bango. C'était sur le tableau. Je pris, crayon, euh, marqueur j'étais en train de les démontrer sur le tableau que si, c'est quoi leur objectif? Ils m'ont expliqué leur ob objectif. Je leur ai dit, si vous voulez atteindre l'objectif ici, les actions que vous êtes en train de faire vont détruire que vous n'atteignez pas vos objectifs. Si vous voulez atteindre vos objectifs là-bas, voici ce qu'elle dit. Vous, vous êtes ici en bas, très loin. Si vous voulez monter là-bas, vous devez vous accrocher à lui. C'est-à-dire que, un, la première chose, vous devez d'abord demander pardon. C'est pourquoi vous avez vu le bokeh, tu Demander pardon à Manda et à Papa Jesse je, je, C'était moi. C'est moi qui avais fait ça. C'est moi, Bissa, qui avait fait ça. C'est qui cœur dans tout ça, dans ces des drapeaux, si quelqu'un a commis un crime, il doit être arrêté. Si quelqu'un veut porter plainte, pour... moi, je ne peux pas déchirer les drapeaux. Je sais que ces drapeaux-là étaient venus au Congo par le Roi Je ne peux pas les déchirer. Moi, de toutes les façons, ces drapeaux-là n'entrent pas dans mon cœur. Je ne pourrais pas supporter ça. Mais dans la situation où nous sommes, nous avons beaucoup de choses à faire que d'aller sur des futurité OK Là où moi, je, veux, je, je suis un peu écœuré et je commence vraiment à revoir ma position vis-à-vis -vis de tout ça. Et que quand vous prenez Bokeh et vous dites, Boketu égale Zahir. Moi, je suis Zahiroua, moi. Bien. Bien, bien la Regardez-moi très bien. Je suis Zahiroua. Je suis le fils du maréchal Mobutu. Et j'ai dit que tous les défauts de Mobutu nous devons les corriger. Et j'ai dit encore que tous les Mobutistes qui ont détruit les Congos qui sont vivants, ils doivent être jugés. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis le fondateur des Mouboutistes non corrompus. Je ne veux pas mâcher les mots pour dire que je ne suis pas un bouddhiste. Je le suis. Mais quand vous insultez Zahir, et vous faites Zahir égal à Boketchou, c'est-à-dire n'oubliez pas que vous êtes en train de me mettre dedans. Vous devez très bien scinder les choses. Aux Zahir, il n'y avait pas que de voleurs et de tueurs. Je vais un peu vous réfléchir à la mémoire. La personne qui a créé les Zahir et les MPR, c'est Mobutu et Etienne Tiseke du Amouloumba. Etienne Tiseke du Amouloumba a laissé Mobutu depuis quelle année Et il a travaillé avec Mobutu pendant combien d'années Il fit l'un de ceux qui ont créé le MPR. Et il a dit ceci. C'est pourquoi je respecte ce monsieur. Il a dit, Mobutu savait ce qu'il faut faire, mais il, fait, il disait autre chose il faisait autre chose. C'est pour vous dire quoi Dès la fondation du MPR, dès que les Aïrs étaient formés, les gens qui ont jeté la base de la fondation d'Isaïr, c'est le président, le feu président de l'IDPS, c'est Etienne Tuseké de Parce qu'au départ, l'idée, l'idéologie, euh, le manifeste, c'est « Oh, les ala qui mais ça quitte qu au comakassi. » Le seul drame où Tshisekedi avait quitté Mobutu, c'est parce qu'ils ne mettaient pas en pratique ce qui vous était dit. Moi, Bissa, si je deviens président du Congo, manifestez c'est les mots. aux Parce que les manifestes, c'est les Saïmans. ils m'ont dit ce qu'ils ont dit. Ne pensez pas que les projets de société, il y a un mot Non, ça existe. Le vrai problème est que nous n'avons pas des gens capables de mettre en pratique ce qui est dit, ce qui est bien pour le Congo. C'est pour cette raison je vous ai dit avant d'assumer de responsabilité il faut savoir d'abord se préparer vous ne pouvez pas vous levez le matin vous vous nommez conseiller on vous donne la responsabilité mais vous allez tout gâcher ne mélangez pas Bokechu avec moins si Bokechu commet des bêtises parmi vous, parmi les gens qui soutiennent le président Félix il y a aussi des stupides, des brigands des impolis, des mal élevés mais ce n'est pas pour cette raison que moi je ne veux pas soutenir tiens, es, Félix. Non. Il y a des gens qui sont des tribalistes. tu peut-être parce que il est, il est, il est, vous avez fait de lui un euh, star, mais vous, vous avez fait à Boke tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Vous. vous. Vous Vous savez, pour que quelqu'un devienne célèbre, euh, c'est vrai qu'il était, il était musicien au Congo. Il était en train de, de, de, de, de chanter et de danser dans un à Mais vous avez fait de, à Bokechu les leaders de la diaspora de Vous-même! Parce que vous manquez les tactes. Il n'y a que quand quelqu'un vous répondez à cette personne mais dans le leadership ça s'apprend. c'est-à-dire que vous êtes en train de faire la publicité de cette personne et cette personne sera de plus en plus connue quand vous répondez bokatu pomana zoba autant c'est bien bon c'est mauvais il y a deux façons que quelqu'un peut devenir populaire dans le mauvais sens et dans le bon c'est pourquoi vous, regardez, vous allez remarquer que plusieurs artistes des stars même ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas ça n'est pas ça c'est comme ça que ça se passe. Et vous, je vous ai dit, quand les gens l'ont insulté, si vous ne voulez pas à prendre les drapeaux, enfin, calmez-vous. Si vous allez porter plainte, allez porter plainte. Quand Kabila était au pouvoir, combien de fois on a brûlé les drapeaux du, du Congo Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. S'il si se comporte comme un voyou, s'il a fait quelque chose qui est, que, que vous pensez qu'il a un crime, mais allez directement, l'ambassade existe, je vu la lettre de l'ambassade, le dossier est clos, le plus important, c'est les Congo Le plus important est que Félix puisse faire les choses correctement par rapport au soutien que nous avons donné. Mais vous ne, vous ne pouvez pas, ça je ne peux pas tolérer. Moi je suis aïrois, insultez tout. mais si vous vous mélangez et Galzaï, vous devez mettre dans votre tête que vous êtes en train de mettre bis à dedans. Vous devez, ça, ça ne doit pas aller loin de vous. Insulter Boketchou, c'est un fanatique d'Usaïe. Il, il pense qu'il va remettre le drapeau du C'est ça qui fait de Boketchou. Euh, écoutez, moi, je suis l'un des héritiers politiques du maréchal Mobutu. Je n'ai pas besoin qu'une personne vienne de me dire que Bisse a tué. Non, pas qu'il pas du tout. Je sais que je le suis. Je me prépare, je me, je me forme en conséquence. Je ne peux pas... Écoutez, écoutez, calmez-vous. Quand, je vous dis, calmez-vous, votre Et puis, autre chose, vous pensez, par exemple, que comme le, le président Félix est là-bas, le jour ne doit pas parler. Tout le monde a le droit de parler, que ce soit ceux qui sont pour lui et contre lui, pour la simple raison que Félix, Antoine, le président Félix Antoine Chilombo, qui sait qu il, dit, il a, entre ses mains, notre trésor qui est le Congo. C'est-à-dire que le Congo n'est pas une entreprise privée. Il y, a, il, y a, il y a Félix, ou bien il y a Udepens, ou bien il y a famille à Udepens pour dire que les autres ne doivent pas parler. Quand il était dans l'opposition, peut-être que c'était votre parti, mais maintenant il est en train de... C'est lui qui est le gérant. Il est notre travailleur du Congo. Et nous sommes les patrons du président Félix. Un président de la République c'est les travailleurs du peuple. Et moi, je suis ce peuple-là. Même ceux qui ne sont pas, même les gens de Fayul, même les gens de Lamuka, tous ces gens-là, qu'ils acceptent ou pas c'est Félix. Et quand vous allez vous mettre à ces niveaux-là, au niveau, il y a hauteur, il y a noblesse, vous comprenez, ils disent, vous savez, c'est pourquoi je vous dis que je suis mon Et je suis fier de l'être. Je ne suis pas fier de, de, de tuer des memboutistes. Non, tous ceux qui ont commis ces actes-là doivent répondre. Il y en a qui sont vivants. Il y en a qui sont vivants. Ne pensez pas que si moi, Bissa, j'ai la chance et que les choses vont de la sorte que moi, je les responsabilités. Le premier personne qui vont passer à la barre, ça va être les Moboutistes. Ça, croyez-moi, ils vont passer à la barre. Les Moboutistes de la Deuxième République. Ils vont passer à la barre. C'est-à-dire, si nous avons des preuves contre Papa Manda, il va passer à la barre. Nous avons des preuves contre Jean-Pierre Bemba, il va passer à la barre. Nous avons des, des preuves contre tous ces gens-là. Et ce n'est même pas ça. N'oubliez pas que moi, je viens de l'Équateur aussi. Et il y a eu des gens de l'Équateur qui ont eu des responsabilités dans, durant la Deuxième République. La responsabilité sous Kabila, et ils n'ont rien foutu à l'Équateur. Mais ces gens-là ne, ne peuvent en aucune façon avoir des responsabilités. Ils ont détruit. Mais quand vous parlez du Zahir, faites très attention. Parce que moi, je suis le fils du J'ai mes mains qui sont propres. Mes mains sont propres. Mais mon père s'appelle Mobutu. Et je suis moi, Nazaïr. J'ai ouvert mes yeux sous les Si tu n'es pas mon Azaï, c'est ton problème. Si tu ne veux pas être mon Azaï, c'est ton problème. Mais un peu du respect envers le gens qui vous respectent. Ne mélangez pas les Aïr égal à Bokechou. Et vous n'êtes pas Dieu pour dire que les Aïr et jamais. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas l'absolu de ce qui va arriver demain. Il y a eu des gens qui ont dit « Jamais il ne perd ce pouvoir. » Aujourd'hui, Félix, c est président du Congo. Et si l'histoire elle-même ne vous apprend rien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un de bons élèves à l'histoire. Allez-vous en. Bon, que nos fans, la place, moi, mais la café, bon, mais la champagne, amusez-vous. L'histoire vous apprend qu'il y a eu des, des, des gens qui ont osé dire ceci que a encore, président de la République. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de vous prouver, noir sur blanc, qu'il y a un Mourouba qui est président de la République. Il dépêche ce qu'on ne va jamais pouvoir. Ile de paix aujourd'hui avec pouvoir alors arrêtez de dire que non Zahir et qu'on sous les Zahir, il y avait les dignités des citoyens zaïrois sous les Zahir, le peuple zaïrois avait le respect partout dans le monde sous les Zahir, vos parents ont eu des bourses pour venir étudier sous les haïrs, les, les, les il y avait ce qu'on appelle Certes, Mobutu n'a pas pu changer les haïrs, effectivement. Il a conservé son pouvoir, il a gardé son pouvoir. Le côté social, Mobutu, a échoué. C'est la raison pour laquelle nous devons voir où est-ce que Mobutu a échoué. C'est pourquoi je dis que je suis mon bouton sinon encore en plus. Ne mélangez pas Boketu. Sachez que quand vous insultez les Aïs, en, en gros, en gros, même si tu es mon ami, même avec qui on parle, c'est toi dans ton cœur que ce que je suis en train de dire, je suis en train d'attaquer, d'insulter et de dire à M. Bissaké Betia, qui est mon ami, qui me soutient, qui est à mes côtés. Je suis un peu gêné quand vous mélangez Boketu et les Aïs. Ça, je suis gêné. Et quand vous, tiens, vous, Bazaï, vos parents étaient des de, de Aïrois. Vos leaders étaient tous dans les Aïrs. Est-ce que c'est Mobutu qui a créé, qui a, qui a fait toute la constitution Il y a voilà, Yomoko. Mais les gens qui aujourd'hui qui s'appellent des opposants sont... Je respecte le président Tchensé Kedomono parce qu'il a dit ceci. Si, si. Je ne sais pas si j'ai la vidéo. Il a dit... Mobutu savait, savait au moins comment les choses s'effondrent. Et il le faisait autrement. Et il a encore dit de son vivant Ces gens sont pires que Mobutu. Il a dit Ils sont pires que Mobutu. C'est pour cette raison que j'étais venu à lui dire Papa, tout ce que tu disais à Mobutu de faire, tu avais raison. Je lui ai dit de son vivant. J'ai dit à son fils quand j'ai rencontré Félix Je lui dis la même chose. Vous êtes en train de discuter sur les Congos sur les alliés. mais nous sommes là nous ne savons pas quest ce que vous êtes en train de faire c'est pourquoi je suis venu de vous voir pour dire que vous voulez aller discuter avec Kabila, mais nous disons non il m'a dit, le commandant vous dites non mais, alors qu'est-ce que vous proposez j'avais rien à proposer, il a dit ce vous n'avez pas à proposer, laissez-moi faire si j'échoue j'aurais quand même essayé mais si, si je réussis j'aimerais que vous me souteniez. c'est ça que j'avais dit, mon frère vas-y si toi tu réussis nous allons te soutenir. Si tu échoues, ce n'est pas un problème. On va être ensemble et on avance. Et Félix a réussi, il a pris la présidence. Ne pensez pas que moi, je ne connais pas, je vois pas certaines faiblesses que Félix est en train de faire. Mais je regarde, c'est quoi qui est l'essentiel qui est le Congo. Je ne vois pas ah, Moulouba, Moukongo, ça, ça. Si c'était ça, je. Le MLC. Écoutez, MLC va totaliser 21 ans. Ok J'étais dans MS, MLC. Je pense, quand j'avais une vingtaine d'années, je fus le premier, l'un des cinq premières personnes qui ont pris l'avion et qui sont descendues sur terrain. J'étais la première personne à et les militaires à Kisangani. Moi, Bissa. Mountali Bosso. Avant enfin, tous les gens que vous voyez là, tous les, les, les, tous les gens qui sont à côté de Béba, je dis bien tout, je les répète encore, avec Béba maintenant. Les gens qui ont commencé les MLC avec moi, il n'y a que Bema. Tous les restes sont venus après. Tout. Je, je pèse bien mes mots. Je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Je pèse bien mes mots. Même certains officiers de l'armée, c'est moi qui les ai recrutés au sein des MLC. C'est-à-dire que quand on est en train de parler, il y a, il y a des... Écoutez... J'ai proposé d'aller travailler avec Félix sans que je sois payé. Je suis le seul, parmi vous tous, on rentre au travail pour le Congo sans argent. Parce que normalement, la situation du Congo, nous ne pouvons pas aller commencer à travailler, à gagner de l'argent. Le peuple est en train de souffrir. Nous devons nous sacrifier comme Thomas Sankara et transformer vie à de Et ensuite, nous allons nous reposer, comme le Jerry Rawlings. Et ensuite, nous allons être tranquilles. Je suis contre que les gens gagnent de l'argent qu'ils sont en train de gagner. Je suis contre ça. Mais qu'est-ce que moi je peux faire Je peux faire quoi Je vais dire quoi et à qui Je ne peux pas forcer les gens. C'est-à-dire que, quand j'avais rencontré votre leader, le président actuel du Congo, je n'étais pas parti rencontrer le président... Uh, télé, uh, à l'époque, il était ministre uh, secrétaire général, sec sec secrétaire de l'IDP, e c'est chargé de, de l'extérieur, je crois, quelque chose comme ça, je crois. J'étais parti comme hein, moi, Nazahir, mon boutiste est non corrompu. Moi, je suis bien, bien, bien, et quand je l'ai soutenu, les gens de chez moi m'ont dit qu'on soutenait « Bangote, Balinga, Bangala. J'ai dit « Je ne soutiens pas Félix parce qu'il y a Je soutiens parce que je sais et je vois que voici, ça va être A plus B égale C. c » C'est le monsieur qui peut être là. Il parle de l'état des droits. Et si c'est l'état des droits, tout le monde va se retrouver. Vous ne saviez peut-être pas. Peut-être quelques personnes le savent. Papa Oman vient du même village que moi. Si je, veux, je devais suivre le fanatisme, régionalisme, tribalisme, c'est dans Apareco que je devrais être. J'attaque un et les gens d'Apareco. Est-ce que vous avez vu une fois, un jour, les gens venir m'attaquer Mais parce que j'ai du respect pour eux. Je dis non, papa, ça, c'est pas bien. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Le MLC, c'est mon parti. C'est moi qui ai créé ça. C'est mon mouvement. C'est moi, j'ai dit bien, c'est mon mouvement, à moi. On n'avait pas d'argent quand on a créé ce mouvement. Je failli perdre ma vie. Ma sœur a été violée pour, pour, pour le... Je me suis battu, les gens sont morts. Boussinga a été brûlé par Kabila le Père, si vous ne savez pas. Nous avons fait les batailles de Doulia avec des Tchadiens, là où il y a eu 380 morts à Doulia. Que vous savez ces histoires-là. C'est-à-dire que un peu du reste. Parce que, aussi au, longtemps, si je vois les gens que moi je respecte au sein de l'île de Perse, commence à mettre tout le monde dans le sac et comme Esaïe, c'était mauvais, mais surtout Nakati, n'oubliez pas que je suis dedans. N'oubliez pas que je suis dedans. Et il n'y a rien de plus dangereux que l'honneur d'une personne. Vous devez très bien faire la séparation. Boketu ne représente pas les Aïrs. Je vous ai dit, c'est moi les bien. Il y a des bans à baza et Bélé posé, calme, posé. Ils sont là, nombreux. Et Il y a d'autres qui se cachent encore sous les tables. Et moi, je vous dis que... je la Mobutu, maman la maréchale. Et puis, si on a Zambo Écoutez, vous, vous, vous, vous, il y a certaines choses que je... Je ne suis pas en train de, de, de dire que tout ce que Mobutu avait fait était bien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire que Mobutu était mon père. C'est-à-dire que ses défauts, je dois corriger les défauts de mon père. C'est ça que j'ai dit. Mais je ne dois pas nier que j'appartiens à, à, à, à, aux Aïe. Moi, j'ai le plaisir d'être Aïe. Ça, ça me fait plaisir quand on me dit Aïe. Ok oui, mais il y a des choses qui étaient anormales. Moi, je connais beaucoup de dégâts, beaucoup de choses qui les aillent des aérophages. Moi, j'étais avec les gens de la Deuxième République et quand mon bout est sorti. J'ai attendu comment est-ce qu'ils étaient en train de parler, ils étaient en train de regretter. J'étais là. J'étais là en train d'écouter ce qu'ils disaient. J'étais là. Dites-moi les noms de quelqu'un, des de gens influents qui étaient avec mon bout, ils étaient avec moi. C'est moi qui les ai fait fuir par Afrique du Sud, Afrique du Sud, dans la forêt, jusqu'à Mouboute. Mozambique et Côte d'Ivoire, moi dit ça qui est t'ai jeter là. Donc je sais beaucoup de choses que je suis en train de vous dire maintenant. Ça dit, on doit vraiment se respecter. On doit vraiment se respecter. Ça, je dis, on doit vraiment se respecter. On doit vraiment se respecter. Si vous voulez vraiment que nous wengé et pas un problème. Hein? Ce pas un problème. c'est pas un problème. ce n'est pas un problème. Ne mélangez pas tout le monde. Comment, Écoutez, arrêtez. bien. Je vous dis que je suis un roi. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un comme Mbuketu? Vous me voyez en train de vous insulter? Vous me voyez aller déchirer les drapeaux? Vous, me... Écoutez, moi, moi je, suis, je suis élégant. Je, je, je, je sais... J'ai la noblesse. Je, je sais dire non quand il faut dire non. Mais je ne vais pas t'insulter parce que je te dis non. Non, ce n'est pas ma nature. Bien au contraire, je vais te demander pardon. Excuse-moi, mon gars. Donc, on doit vraiment se respecter. Et ça, c'est important. Si vous attaquez Boketchu, attaquez Bokechu. Si vous attaquez les Aïs, faites attention. Faites attention. Nous avons subi, nous les innocents, subi, Code de 32 juste parce que Mobutu était de l'Équateur. Vous avez pris ceux qui ont détruit avec Mobutu, sous les régimes kabila les Fils, sous, avec Félix. Il y a encore des gens qui ont détruit les Congos et qui sont dans des gouvernements. Ils ont des responsabilités, sur sont les gens de la Deuxième République. C'est-à-dire que les aïrs ne signifie pas seulement le, nous, nous sommes les enfants, nous voulons changer les choses, mais ayez quand même cette réflexe-là de comprendre que, non, Bana y a va comprendre, on que vous ne pouvez pas nous arracher, c'est l'unité du Congo. Unité, il y a la fierté, a aux aïrs, vous ne pouvez pas nous dire que les la hauteur. Voilà, donc ils ont qui moi ni on a ils ont qui n'ont rien de qu'on partage. Alors, sur deuxième chose, les amis, quand n'a pas beaucoup de ses nobles corrompu, Je pense que je je l'ai dans ça, j'ai déjà, ça je déjà parlé. Macombotali président Félix Antoine Tshilombo, tu sais qu'il dit. Vous devez savoir que le président Félix Antoine Tshilombo, tu sais qu'il dit. Alors, Pessa Bino, ma bah, message codé est belé. Mais Bino va tout besoin de pouvoir. Excusez-moi. Bino va tout besoin de pouvoir. Vous n'arrivez pas à comprendre les messages codés du président Félix. Je ne pourrais pas dévoiler tout. Euh, sur tout ah, hein, mais je vous garantis que le président Félix n'est pas ce que vous êtes en train de penser. Il n'est pas stupide. Comprenez? C'est tout ce que moi je peux vous dire. Il n'est pas stupide. Mais je pense que là où le président Félix a un problème, c'est au niveau des collaborateurs qui ne comprennent Vous savez, être collaborateur d'un chef, c'est comprendre la vision du chef. c'est pas seulement obéir. S'il faut obéir, tu peux, tu peux trouver des travailleurs qui vont obéir à tes ordres. Mais un collaborateur d'un chef, c'est celui qui comprend les idées et la vision du chef. Il va les mettre en pratique sans pour autant que le chef lui dise « il y aura un réflexe ». Je vais essayer de le mettre dans le cadre de la sécurité. Vous savez, la formation pour garder le chef, le VIP, les personnes importantes dans la société, il y a toute une formation. Et la formation ne se fait pas dans 45 jours. Bon. Partout dans le monde, impossible. Mais impossible. Il y a, il y a, il y a impossible ça. 45 jours, aucune maman peut mettre en chef. Ça n'existe pas. Ça, c'est blague. Tant, mon cousin, marché, ceinture, sécurité, Ça à dire que temps, là, c'est Dosé. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de Félix, je pense qu'il ne copte pas encore bien la vision de Félix, je crois. C'est ça c'est ça la difficulté que Félix a. Moi, je suis contre Kabila, je suis contre Je, je le dis, ils ne sont pas les partenaires. Mais vous que si vous me voyez, vous voyez les dire encore plus. Non. Pourquoi Parce que je sais de comprendre quelle carte Félix est de jouer. Il, a, il est en train de jouer quelle carte il est parfait, non. Loin de là, le Félix ne peut pas parfait. Félix pas de, de gaffe. Mais il faut lui faire encore confiance. Je pense que si. Je pense que nous devons faire encore Félix. Il faut avoir peur, oui. Nous devons sérieusement avoir peur que il peut capter Félix. Je vous dis pourquoi. J'essaie de me réserver pour ne pas dire des choses qui peuvent peut-être euh, alerter. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Vous savez la raison que Kabil avait cédé le pouvoir, je, je, je l'ai dit dans une vidéos précédentes. On va dire qu'il a il le pouvoir parce qu'elle a pris le pouvoir parce qu'il a Et puis, et puis, et puis il a pris le pouvoir. Il a dit que c'était la dernière élection parce qu'il pouvait rester. Sur la Tigalaki, il n'y a qu'à exploser. Ce n'est même pas ma Kabo nous, Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont atténué la colère de la population. Kabila va le pouvoir, c'était une perte pour lui et pour les gens du FCC. Ils ont cédé la présidence, mais entre-temps, ils ont essayé de prendre les contrôles du parlement, vous le savez, et ils ont pris calmement sans la manifestation. Sénat, calmement, sans la manifestation. Gouvernement, calmement, sans la manifestation. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, Félix? Félix ne va pas marcher avec eux totalement. Parce que Félix sait que la population est entre... Alors, parce, que as parce il a plus que Félix veut l'état des droits. Ce qui est vrai. Ça, c'est sûr. Félix veut l'état des droits. Félix veut les changements. Mmh. Même si, à sa parfaite, mais Félix est au moins a cette volonté-là de, de changer les choses. Mais par contre, les gens de, du FCC, les partenaires, n'ont pas cette volonté. OK? et ils ont la volonté de rester au pouvoir de contrôler les choses mais ils vont être tentés d'écarter Félix si Félix fait les choses qui ne lui plaît eux autres vont plaire à mon retour quelqu'un m'a dit euh, les américains m'a dit fait une présentation si vous vous voyez pour moi vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit il y a certaines choses pour le moi les américains peut seulement faire des choses à un certain niveau. Je donne un scénario simple. Et c'est ces scénarios-là Oh en place sur le C'est Félix. Si vous avez eu le vous n'êtes pas obligé. Vous parce qu'apparemment, beaucoup de gens qui sont avec Félix, ils ont ils alors que, pour, en sécurité, les bruits, même M. Zahar Rumey, ils ont toujours pris au sérieux. Vous devez savoir que, Président de la République, dans la chasse, il y a le chasseur et le gibier. Le chasseur, il y le gibier. Mais en ce qui concerne la protection, il y a, il y a Le gibier, c'est Félix. Et les gens de sécurité ne savent pas où est les chasseur. Et c'est comme ça pour tous les présidents du monde. Ceux qui ont fait la formation de sécurité, de personnes de grande personnalité telles que moi, je fais trois ans de cette formation. C'est-à-dire que vous ne savez pas où est-ce que attaque Kokoya, déjà, ça commence d'ailleurs, la bateau va s'appeler en cause. J'avais eu le courage d'appeler la, la famille de, du président Félix pour leur dire que les gens qui doivent autour de Félix doivent être les membres de sa famille parce que ça c'est normal, c'est normal et c'est ça d'abord premier réseau et sécurité membre de la famille et puis même le réseau de sécurité autour de mon compte, il faisait un abat contre sécurité c'est à dire que beaucoup faire confiance de leur normandes Okay? c'est-à-dire que même ceux qui sécurité à cas cas Zali, le chef de l'État Azali a Zali dans le droit il a cause à sécurité privée il peut le faire aussi parce que la sécurité du chef de l'État il a d'abord il, il a mis balé sécurité administrative où de dans le ministère intérieur ma policier ma gendarme Bazali il y a des édifices et des édifices. Nous là dans le Congo, nous sommes dans le regard des républicains où nous détacher la présidence. Nous va dépendre directement de la présidence. Et puis, budget à la présidence. Normalement, 60% des budgets à la présidence ils répondu à la sécurité à la présidence. Ils ont répondu à la construction d'ambulgatoire. Parce que vous ne savez pas où est-ce que l'ennemi... L'ennemi n'est pas à propos de la présidence de Félix qui m'assassinant. Ils ne vont pas faire ça. Parce que soit Betty Félix mais ça si, le peuple va se soulever. Ils ne vont pas être tuer en, en, en les équitant. Non, non. L'un de là. Accident, ils peuvent bien le faire. L'accident, vous ne pouvez rien faire. C'est un accident. Ils vont déployer les militaires. Le peuple ne réagira pas de la même façon que si Félix est assassiné. Si c'est un accident, bah saboter un Avion avion Kokoya, Je ne dis pas que oh, les un il a, il a, il a sabotage. Mais je suis juste en train de vous dire que Soit ma salette, il sabotage ça net, sabotage l'avion, la voiture, la Nini, Le Félix, mère. Le galéma, il ils vont déployer les militaires. C'est un accident. Vous savez l'histoire du, du chef euh, opposant à Béchir et à, Bechir, et à soudan Vous savez comment on l'avait tué? Avec l'hélicoptère. Il a fait l'accord avec le président. Hélicoptère et qui va saboter l'hélicoptère? Cache, bon, fini. La majorité, les opposants, euh, dans ce genre de, de choses... Hein, je ne suis pas en train de le dire, je ne pas là-haut. Il a plus d'astuces. Parce que difficile votre Tu vois, il utilise facilement ce président qui a fait un accident. Il a un accident. a un un un Il on déploie un militaire. Maintenant, dans la légalité, dites-moi, parce que c'est le président du Sénat qui va prendre le pouvoir. Bingo. Bingo. Alors, j'ai vu certaines personnes en train de dire, oh, vous êtes en train de voir le mal partout. Mais en plus, en sécurité, on voit le diable partout. On n'est jamais tranquille. Vous ne pouvez pas être tranquille en sécurité, en ce qui concerne la sécurité d'une personnalité, et la président, de la république, et d'un général, et d'un ministre. Vous ne pouvez pas être tranquille. C'est pour cette raison qu'il faut anticiper. C'est pourquoi, sur mon compte à voyager, il y a ce qu'on appelle l'équipe d'avance. L'équipe d'avance, c'est la caractéristique, non, sur la sécurité, non. L'équipe d'avance arrive, il faut la par tout président de l'aéroport ils doivent investir dans l'aéroport avion, pilote et ça les nanazar responsable technique, nanazar de technique toutes ces choses là c'est dans la formation des gens qui font la sécurité de personnes de grandes personnes rapprochées je ne sais pas ceux qui ont le à du pouvoir ceux qui ont régime à Kabila ils ont une amabilité il transférer ma connaissance sur l'a je ne sais pas. Je vous donne juste un autre exemple simple. Je vois des gens qui ont fait la formation des 45 jours et qui sont dans les gardes rapprochés du président de la République. Ils n'ont pas de réflexe. Le réflexe qu'ils ont c'est limité. Et ça, c'est garanti. Aller sur Google, aller chercher sur la protection, comment ça se... Les gens... Mais les gens doivent passer des tests. Test des réflexes. Ça, ça, ça... ça... Ça veut dire, il faut avoir un réflexe, il faut réflexer, y a pour anticiper ma cambo, y a ma cambo, ça pour autant que les chefs ne pas. Et même s'il y a une situation, situation qu'on maîtrise on avec tact et brutalité. Parce que l'ennemi, vous, vous ne pouvez pas savoir d'où va venir L'ennemi, ça peut être le micro. Ça peut mettre les gens qui sont en train de serrer la main au président de la République. C'est-à-dire que, les responsables de sécurité, ce sont eux qui vont diriger les chefs, lui dire qu'ici nous allons rester ou nous pas rester, nous allons partir. Je vous donne juste un exemple. J'étais avec un chef. Hein. On était parti dans ma tangaïne de Konay, dans Binza, à Kinshasa. Pourquoi les chefs avaient des femmes avec, avec, avec, avec. Trois femmes. <rire> okay. Mais étant les responsables de la sécurité, je me suis dit, euh, je me suis dit, il faut essayer de savoir, il faut y aller à ma place. Mon on a commis, équipe d'avance, vous devez déployer les agents. Ça, c'est sûr, partout, les fais là, vous devez déployer les agents. Excusez-moi. batterie, NGC, la devez déployer les agents dans la information et j'ai une information qui va moi c'est un chef moko. alors ça a plan ça à plan te moi si à chef mousso à la cue la Et la cue la de la cue la cue la cue la sur va Qu'est-ce que moi je la je l'ai anticipé parce que ça faisait partie de ma responsabilité d'Alaï. Je n'ai pas demandé au chef. J'ai anticipé, j'ai envoyé quelques soldats, j'ai dit, allez prendre maman tel, tel, tel, tel. Vous savez que mon conseil à Kende. Je n'ai pas demandé au chef. Et les militaires ont parti. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, pas l'ai dit, je Je dit, Tant à acheté, le chef total a monné aussi neuf dans cette coupe. Ah, à Bengi. Ah, mais yo, onze. Oh, onze. de Yo, t'inquiète bien de t'habiller. Le chef devant tous les gens. Tout de il commence à crier. Moi, connaissant, à tant que bien formé en sécurité, je ne peux pas répondre au chef sur place. Alors le merde, je ne devoir plus te voir à mes côtés. pas. Dans la a un le matin, il y a un Bon, les choses vont changer. Quand a un masque à qu'est-ce qu'il a a Mais, ce a On Mais, il y a un le c'est-à-dire, il ne pouvait pas que dans sa vie. Mais tu n'as pas un devant moi, mais tu n'as pas un Mais détail. Mais tu n'as pas dans la ligne, il m'a donné 10 000 balles. Vous comprenez J'avais fait mon coulo. C'est-à-dire que mon tour, vous avez fait mon conseil, c'est pas mon conseil de faire certaines choses. C'est aux collaborateurs d'avoir le réflexe. Ils ont la communication, ils ont la sécurité, ils ont l'anime. C'est-à-dire que ceux qui vont baisser le bateau, ils vont compenser le bateau. La sécurité, par exemple. Ok? Normalement, les gens qui doivent être à côté, il il faut y la formation, les gens qui doivent... Si moi, je suis chef de sécurité à moto, les gardes du corps, pour confier il faut y avoir la formation, je dois participer à la formation, je dois c'est, savoir... Mais c'est n'est pas dans 45 jours. c'est pas dans 30 jours. Non, c'est faux. Ces gens doivent être loin. Parce que quand les chefs marchent, quand ils montent dans une voiture, c'est-à-dire que quand on a mettre la voiture, position a des dire un Même quand vous marchez, quand les gens marchent, vous une position à T, vous savez, système à T, ou système à I, ou bien W, à dire un mouton, de on a de en sommes aussi bien qui nous nous sommes pourquoi on nous tout ça c'est calculé avant et qui parce que ennemi d'abord dans ma campagne, sécurité a toujours l'intérieur la majorité des cas il y a il y a toujours que confiance à 100 parce que nous donc, ce sont des, des petites choses. Je... Peut-être faire... tu as peut le thème. Félix, qui Mais moi, je vous dis que je suis un je un je un je et bien, il faut finir. Si vous avez un salut, vous vous vos Vous en général. C'est-à-dire que vous avez un petit drapeau, dans un un un un un un un I am solo solo solo and I am solo and I am a solo Sauter les matos, Binanaric, Maman, à ta commande, elle est la tio. Comment son origine a yoté, Tosali en bébé, Babatou, Comment sa navis si coûte. Maman, moi dit à solo, et Panabis son aïa coma. Mon galaïa solo, à Banaka Luka. Voilà. Donc, dans un villageois, la na est l'autre. Matos a rendez c'est-à-dire que tant qu'on a un respect cest à qu'on a respect cest à a un peu de respect a parce que il y a un il donc avant tout ça l'objectif à Congo nous pensons que Félix a pensons tel ma pour les Congolais, notre soutien derrière Félix. Et nous pensons que Azamoua il va faire le bien pour la population. Et nous prions aussi que Dieu puisse le bénir. Dira moi Sinaïe, après sa sagesse, à Mboka la malambo. Boutique à division, Félix Azam déjà président, Azamoua Soussou, mon parti politique. C'est-à-dire, Nabato je suis la à Vous la à solo. Vous ce la ne pas la à solo. la Vous la la la la à mais de toute façon, mesdames et messieurs, il faut que vous là. ah bon que faire que peu de faire de faire il de faire de faire il y a des gens qui sont condamnés. de succès, tu as un peu de succès. Tu de succès. Tu as de succès. Tu de succès. Tu as un peu de Tu as un peu de Tu as un peu de Tu de succès. Tu as un peu de de succès. Tu c'est toi qui as décidé, c'est pas tout le monde. Si tu as décidé ainsi, c'est ton mieux. Mais je ne peux pas nier que Bouquet, n'est pas mon frère congolais ou mon frère de l'Équateur. Moi, avec Bouquet, tu te soules, le gars. Bien, tu es barre petit Je ne peux pas. Là, il y a Bouquet, tu là, il y a un petit de Non, je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi, tu as comprendre la position. La position, c'est la moins à Zahi. C'est la à la maréchal c'est ça ma position. Et Et côté. Et fan. Mais a ma ma la nada. So fingi fin qui yo. So Bon, bah on Mais ça